Dans la Dacha, euh, euh, il est question de l'histoire d'un lieu. Euh, donc de la datcha, la datcha est un hôtel et à travers l'histoire d'un lieu, c'est l'histoire d'une famille. Et on va découvrir l'histoire de cette famille et l'histoire de ce lieu dans le regard d'Hermine, qui est une jeune femme euh, qui est arrivée à l'âge de 21 ans. Euh, dans cet endroit, euh, une jeune femme qui était une jeune fille à l'époque en errance, euh, plus ou moins à la rue, et qui a rencontré par hasard euh, Jo, qui est le, le patron de cet hôtel, un homme euh, bourru à la voix rocailleuse, qui lui a proposé de devenir femme de ménage pour son hôtel. Donc c'est vraiment, le, le, le ce sont les premières pages euh, de la dacha. Une datcha, c'est euh, une maison de campagne euh, en Russie. Euh, alors pourquoi la datcha, pourquoi la Russie Parce que euh, un des personnages, Masha, euh, est russe. Euh, elle parle avec un accent russe. Euh, son, son français est semé de différents mots russes. Euh, et, et son mari, Jo, euh, quand il a fallu donner euh, un nom à, son, à leur hôtel, a décidé qu'il fallait que ça s'appelle la Dacha. Et donc, la culture russe est quand même assez présente dans le roman. Euh, ce n'est pas posé au hasard pour moi. j'ai pas pris la Russie... Euh comme ça, juste parce que ça pouvait être exotique. C'est parce que j'ai un lien particulier avec la Russie, euh, grâce à mes romans euh, qui sont euh, qui sont publiés là-bas et à un lectorat russe qui est très important. J'ai eu l'occasion d'y aller deux fois et de côtoyer mes lecteurs russes et d'échanger avec eux. Et donc que euh, qu'un personnage en fait soit russe et qu'il euh, y ait ce mot russe finalement mis euh, en grand sur la couverture du roman, c'est euh c'est un clin d'œil, c'est euh, aussi une marque d'affection vis-à-vis d'eux. Euh, et, et, et Alors, il m'avait demandé hein, si euh, un jour j'aurais un roman qui se passerait en Russie. J'estime que je ne connais pas encore assez la Russie pour écrire un roman euh, qui se déroule là-bas. Mais voilà, c'est déjà un premier pas. Euh, C'était important pour moi d'utiliser voilà, ce que j'avais pu vivre, les émotions que j'avais pu vivre aussi, dans, dans, dans, avec toutes ces rencontres que j'ai pu avoir là-bas. Directement, quand on arrive dans le deuxième chapitre, on fait un bond dans le temps de 20 ans. Euh, et, et, à enfin, et au départ de ce deuxième chapitre, un événement va avoir lieu. Et à partir de là, Hermine, elle va et avancer dans la datcha et remonter le fil de ses souvenirs, euh, et aussi remonter le fil des souvenirs de cette famille. Euh, qui est cette famille euh, Qui sont Jo et Masha euh, Comment en sont-ils arrivés à la Datcha, euh, et, et, et quel est l'avenir de la Datcha, et surtout, quel est l'avenir d'Hermine à la Datcha Alors, l'Hôtel, euh, pour moi, c'était un, un, un contexte de roman qui... Euh m'habitait depuis déjà plusieurs années enfin j'avais envie d'écrire euh, un roman et de raconter une histoire qui se passe dans un hôtel euh, après il est vrai que dans la dacha euh, bah, cet hôtel et ce lieu euh, je dirais que c'est le personnage principal au bout du compte même si c'est hermine qui qui que le lecteur est plongé dans la tête d'hermine euh, la dacha est le personnage principal il n'y a enfin il n'y a qu'un lieu dans ce roman. Il y a une forme de huis clos, même si voilà, ça se passe en Provence et qu'on est sous le soleil et qu'on entend les cigales et qu'il y a des grands arbres et, et des fleurs. On est dans le, le, le périmètre de l'hôtel. Et finalement, ce lieu, il est vivant. Enfin, pour moi, il est très incarné. Il y a quelque chose... Je dirais que cette maison, cet hôtel, il y a un cœur qui bat. Il y a quelque chose qui se passe et qui enveloppe les personnages. Et, et finalement, l'histoire de ce lieu conditionne euh, l'histoire des personnages, l'histoire d'Hermine comme l'histoire de cette famille euh, construite par jo et Macha. Et, et, et tout tourne autour de la Dacha, le début, euh, le milieu et la fin. Euh, sans la Dacha, il n'y aurait pas cette histoire-là. Enfin, quand je parle de la Dacha, je parle du lieu de l'hôtel, en fait. Les différentes thématiques de la datcha. alors il y a en, en, en fil conducteur tout le long, tout le long de l'histoire quand même la transmission. Euh, euh, euh, Qu'est-ce qui vient de son passé Qu'est-ce qu'on en, qu qu en fait dans l'avenir euh, Et puis je dirais qu'il y a aussi la, la, une des principales questions que je soulève dans le roman, c'est euh, finalement où est sa maison euh, Où est sa maison euh, Comment on la trouve Est-ce qu'on la trouve un jour ou l'autre euh, par rapport au personnage d'Hermine, c'est aussi elle qui, quand elle est arrivée à la datcha, n'a pas de maison, euh, est en errance. Il euh, y a quelque chose aussi, voilà, de l'abandon autour euh, autour de, de, du passé d'Hermine. C'est finalement où est-ce qu'elle trouve son euh, son chez soi, euh, auprès de qui est son chez soi Est-ce qu'elle va le trouver Et finalement, c'est euh, tous les personnages euh, euh, vivent, enfin tous les personnages de la datcha. Euh, Traverse plus ou moins cette question. C'est euh, où suis-je chez moi Où est-ce que je me sens bien Où est-ce que je veux rester Où est-ce que je veux ancrer ma vie Ai-je des, ra ai des racines Est-ce que je les conserve Est-ce que je m'en débarrasse euh, C'est euh, voilà, c'est tout. C'est toutes ces questions-là. Donc, oui, c'est intrinsèquement lié euh, l'abandon, le pardon, la transmission, euh, les liens familiaux, la famille qu'on qu a. Et la famille qu'on se crée, euh, est-ce qu'elles sont compatibles Est-ce qu'elles ne sont pas compatibles euh, Comment on peut réunir tout ça Est-ce même possible Et, et c'est ce que traversent tous les personnages, finalement. Euh, et, et, et, et tout ça en revenant... Dans l'histoire de cette famille, dans l'histoire de ce lieu, euh, c'est finalement où est-ce que euh, la question finalement qui m'animait, c'est à quel endroit je veux les laisser à la fin Où est-ce qu'ils en sont dans leur parcours Où est-ce qu'ils en sont dans leur réflexion par rapport à, à, à cette question de où est ma maison Est-ce qu'il y a un lieu qui m'accueille, qui me protège et qui me garde